Bonjour. Alayden, ce sera Jean du Leuchimatava modraib et Dragwe Fani David Benfortonamazal fitna et Batester. Si vous êtes aussi des dunes prochaine étude de 2005 contactez 5 minutes éternel. Nous étions sera tout avec Yudbet Mishna Alef anose ou Pascal Imo kedey sheyazun ou Imo kedey sheyazun on parle dans notre Mishnah, on démarre un nouveau sujet qui va durer 4 Mishnahs dans ce périple, ça parle autour, autour, autour du même principe, que annoncer Aïcha, celui qui marie une femme, ou Pasca Imo, et elle, elle a fixé avec lui, elle a, elle a établi, elle se, ils se sont engagés, qu'il qu nourrisse sa fille durant, sa fille à elle durant 5 ans. Alors la Mishal me dit, eh bien, ça a marché, son engagement de nourrir sa fille. De quoi on parle exactement On parle qu'en fait, on parle d'un homme, Reuven, qui se marie avec une... Yaakov, il se marie avec une femme, Léa et qui a cette Léa, elle a une fille d'un autre mari, ouais. un mari divorcé, décédé, ça ne change pas le problème, elle a une fille, et elle s'engage que maintenant, dans la Touva. en plus de l'engagement de nourrir sa femme, que Yaakov va nourrir sa femme Léa, et même les enfants qui vont naître de leur union, et bien en plus de ça, il s'engage même en plus à nourrir sa, la, la, fille, les, la fille de sa femme durant 5 ans. Et ça va être le sujet qu'on va voir, surtout dans notre Mishnah, le prochain Mishnah, que, euh, que comment définir exactement cet engagement-là la différence entre cet engagement de nourrir cette fille étrangère par rapport à l'engagement de nourrir sa propre fille. Un, je vous jette l'idée générale, pour le moment qui ne va pas tellement nous concerner dans notre Mishnah, mais quand même pour bien, bien assimiler l'idée, c'est que mon engagement de nourrir les enfants que j'ai de ma femme, c'est un engagement du, qui a une allure de K'touba. D'accord Donc il est astreint, des fois à son avantage, des fois à son désavantage, aux lois de K'touba, il a un statut de « il trote Alors que si je m'engage en plus que je dois nourrir ma femme et les enfants que je dois avoir avec elle, je dois en plus à nourrir quelqu'un d'autre, on a dit sa fille, on aurait pu dire son frère, on aurait pu dire sa petite sœur, ça change un. je m'engage, mon engagement que j'ai maintenant dans le même shtav, c'est plus un rapport de tout bas que j'ai, mais c'est un engagement de euh, comme je peux m'engager à vous donner 10 000 shekels et je vous les dois. Si je vous écris un star que je vous dois 10 000 shekels, ou même je prends deux edim, c'est ça, on parle de ça dans l'Imara, euh, de partenariat de la porte, de, deux de edim que je vous, dois, je vous dois 10 000 shekels, ou bien j'écris sur un star que je vous dois par, le, par, ce, par ce star que je vous écris, je vous dois 10 000 shekels, je vous dois 10 000 shekels, je me suis engagé à vous donner 10 000 shekels. Et donc, quand je m'engage à nourrir la fille de ma femme, qu'elle a eue d'un autre mariage, eh bien, je dois nourrir maintenant cette fille-là un, comme une dette d'argent. D'accord Ça aura des influences dans la prochaine Mishnah, on fera la différence entre quand c'est un statut de d'Octuba ou quand c'est un statut de dette. Pour notre Mishnah, pour le moment, la Mishnah me dit tout d'abord, sache que quand tu t'es engagé à la nourrir, nourrir la fille pendant 5 ans, tu t'es engagé à nourrir la fille pendant 5 ans. D'accord Ça marche comme engagement. Euh, on peut rallonger, je préfère pas. On va s'arrêter là, déjà, c'est déjà bien expliqué, on continue. « Ni cette le Maintenant, le chidouj et la Mishnah, pour le moment, c'était une évidence admise que personne ne peut discuter sur ça, que, que d'abord, je me suis bien bien engagé mais même mieux que ça. « Ni cette le acher ça signifie que la mère, après, je me suis marié avec cette femme-là, je me suis pas entendu avec elle. Après deux ans, je la divorce. Troisième année, elle se marie avec... Quelqu'un d'autre, Léa, elle se marie avec quelqu'un d'autre, la mère. Et quand elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle lui refait le coup, elle lui dit là-bas. Que tu vas nourrir aussi ma fille pendant 5 ans. Donc en fait, sa fille, là, maintenant, elle est, on est deux personnes à s'être engagées à la nourrir pendant 5 ans. Moi, je me suis je suis resté marié 2 ans, j'ai nourri encore la troisième année. Maintenant, pour les deux, années, les deux prochaines années qui vont rester, on va prendre mon engagement. Elle, la mère, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre qui est aussi engagée à la, marier, à la nourrir pendant 5 ans. Donc en fait, on va avoir pendant 2 années, on va avoir... Les... Moi je dois la nourrir et lui il doit la nourrir. Qu'est-ce qu'on fait exactement Ouais, est-ce que d'abord de... je suis engagé de la nourrir, le premier mari Et si je dois la nourrir, est-ce que je nourris avec le premier ou bien chacun il doit nourrir la fille Complètement. Et alors la Michel vient me prendre, ben, sachez que chacun a un de nourrir complètement la fille et au pire on le donnera l'argent. Regardez comment c'est dit. cette la Là, elle s'est mariée à une autre comme le, le Bartendra nous le dit. Le Bartendra ne l'a pas dit ici, c'est Rachid qui le précise. Et. C'est, ouais, le Tosachim Tlov il Nisat la hacher, la mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire je l'ai divorcée au bout de deux ans, trois ans, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Ou parce qu'il moque des chayason et Bita Hamashanim, Et la mère l'a fixé avec lui, avec le nouveau mari aussi, qui va de nouveau nourrir sa fille pendant cinq ans. Eh bien, sachez que le deuxième d'abord, khayav lazuna il doit aussi la nourrir pendant cinq, pendant cinq ans. Ils s'est engagé. Maintenant, l'oyomar arishon. Le premier ne lui dira pas à la mère, il lui dira Les ta qu'elle soit mariée avec moi, je la nourrirai. » Bien évidemment, il peut le marier avec elle, parce qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Elle interdit de marrer au château. Mais quand même, il y a un, le, le, la méchante, nous dire Il peut pas dire « Non, je me suis engagé à nourrir ma, la fille tant qu'elle est à moi, ou au pire, quand je l'ai divorcée, mais qu'elle peut encore me revenir, mais maintenant qu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, euh, qu'elle revienne, qu'elle se marie avec moi, je lui donnerai à manger. » Ça veut dire, en fait, ça savez, je ne lui ai plus rien, je me suis engagé tant qu'elle n'est pas mariée. Et ben non, je ne peux pas dire cette phrase-là. Parce que pour le moment, je me suis engagé à nourrir 5 ans Réhouven, et je dois nourrir 5 ans Réhouven. D'accord 5 ans, je me suis engagé à nourrir la fille, la petite Dina, je dois nourrir Dina. Elle a molir la maison, à l'imkommima. Il devra partir, lui amener les maisonotes, tous les jours, lui apporter à manger à la fille, tous les jours, même dans la nouvelle maison de sa mère. Ça veut dire, en fait, Yaakov, il s'est marié avec Léa, qui avait la fille. Et puis, il y sa petite Dina d'un autre mari. Au bout de deux ans, il y a un divorce. Léa, troisième année, Léa va se marier avec quelqu'un d'autre, Narshon. Et pendant qu'elle se marie, maintenant, il reste deux ans à couvrir. Narshon, il donne rien à la pendant cinq ans. Et moi, tous les jours, en plus, je dois lui apporter en plus à manger. Elle reçoit deux repas en fait par jour, mais c'est pas exact. Et la Mishnah, elle continue à le préciser encore. En fait, il y a un peu de même, ils ne diront pas tous les deux en même temps. On va le nourrir tous les deux en même temps. Comment ça coûte un repas 20 shekels Ouais. Un peu de pain, un peu de fromage, un peu de... Un œuf et un verre de lait. 20 shekels On paye 10-10 Non, pas du tout. Demain, ils ne pourront pas dire shneem Les deux. On va le nourrir tous les deux en même temps. Non. La echad zama. Mais un, il devra la nourrir, lui donner à manger concrètement, et l'autre ne devra lui donner les d'mei maisonotes, la valeur du repas. Donc un, il donnera à manger concrètement, et l'autre, il devra donner à chez elle pour qu'elle puisse manger. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Add-Salakha